Dans une vidéo, je dis que c'est pas normal que Nicolas Sarkozy ait tout le temps la parole sur TF1. Et j'ai eu ce commentaire et quelques autres qui me disaient euh, que c'était en fait tout à fait normal, là par exemple c'est sur le thème, inviter le premier concerné pour entendre sa version est un problème, évidemment dit de manière ironique. Et moi oui, je maintiens, c'est même un énorme problème que ce premier concerné-là aille sur TF1. Bon déjà, il faut rappeler que ce sont les juges qui ont condamné Monsieur Sarkozy, des juges qui ont d'ailleurs entendu très très très longuement sa version pendant des heures et des heures et ils ont quand même pris cette décision en ayant entendu cette version et ensuite il faut savoir que ces juges justement la seule chose qu'ils peuvent produire c'est la décision de justice ils n'ont pas le droit de s'exprimer sur les affaires en cours c'est quelque chose qui serait totalement illégal alors c'est assez logique, c'est pour une espèce de forme d'équilibre, pour ne pas influencer le public dans une opinion sur la justice de... appliquée à ce type-là. Mais là, le problème, c'est que quand on parle de Nicolas Sarkozy et de TF1, on atteint complètement les limites de ce système-là, parce que les interviews sont clairement orientées pour influencer dans le sens du prévenu, en l'occurrence Nicolas Sarkozy. Moi, encore une fois, je veux bien qu'on donne la parole à Nicolas Sarkozy, mais à un moment, il faut qu'il y ait du répondant en face ou alors que ce soit pas fait sur la chaîne la plus regardée en France. Par exemple, une solution intéressante pour TF1, ça aurait été de mettre Fabrice Arfi ou Karl Lasqueux de Mediapart en face de M. Sarkozy, pour le contredire. Parce que eux, ils connaissent très très bien le dossier, ils ont même écrit un livre sur ce dossier. Et pourtant, c'est pas du tout ce qui a été fait par TF1. Et en plus, faut quand même finir par dire que TF1, c'est pas rien, hein. C'est la plus grosse chaîne en termes d'audience en France. Et elle doit réaliser une mission de service public. Oui, parce qu'on a l'habitude de dire que TF1 c'est une chaîne privée, mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Le groupe est privé, le groupe TF1 est privé, mais le canal 1 sur lequel le groupe diffuse, eh ben ça c'est public. Ça a été concédé au groupe Bouygues en 87 contre de l'argent, mais aussi contre la promesse de réaliser une mission de service public. Encore une fois, hein, c'était une concession, c'était pas une vente sans condition. Et la mission de service public c'est certainement pas de défendre à tout prix les potes du patron. Bon pour vraiment terminer, hein, je rappelle quand même que vous comme moi, si un jour on est inquiété par la justice, on pourra pas aller sur la plus grande chaîne nationale pour nous défendre sans aucune contradiction devant des millions de téléspectateurs. Et moi si aucun citoyen français peut faire ça, je trouve ça pas tout à fait normal que Nicolas Sarkozy le puisse.